Je suis très attaché à ce que l'argent public, l'argent de nos impôts, l'argent des contribuables, serve à maintenir les emplois et à maintenir notre industrie. C'est la raison pour laquelle je viens ici. Le groupe Veralia touche beaucoup d'argent public, notamment via le CICE, avec les baisses de cotisations sur les salaires. Et donc l'État est en droit de demander des comptes à des groupes comme celui-là, en lui demandant de maintenir l'appareil productif ici. Ce ne serait pas acceptable que l'on ferme un four à Cognac et que demain on importe des bouteilles d'Ukraine d'Italie ou d'Espagne. On supprime un four euh, pour des raisons conjoncturelles. Et puis euh, demain on importe des bouteilles d'Italie et d'Espagne. Et puis on dit que le site n'est plus rentable. Euh, on ne fait pas les travaux dans le four qui nécessite. Et puis à la bon, fin. On euh, la euh, et puis à la fin, on dit bah vous avez vu les chiffres, il faut fermer. Hein. Et puis là, on dit, bah ouais. et puis on a tout nos yeux pour pleurer. Deuxième temps. C'est-à-dire d'abord là on va aller chercher des informations auprès du ministère. Pourquoi la BPI elle a pris cette minorité de nous Qu'a dit la BPI lors euh, du CE euh, Quelle est la position de l'État vis-à-vis euh, de ce plan social? Est-ce que euh, le, le, le ministère du Travail a l'intention de ne pas valider euh, le plan social Je ne sais pas où il en est du livret, vous allez me dire ça, mais euh, on a d'abord besoin d'aller chercher ces informations. informations. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, euh, on peut demander la rencontre avec le ministère. Mmh. Moi je crois. Je crois sincèrement dans la possibilité de convaincre le ministre de maintenir l'activité du four et la non-suppression des emplois. On l'a déjà fait. On a déjà obtenu ça. Il faut le convaincre. Il faut que l'autorité, le, le, le, le, le ministre, personnellement, euh, s'engage et dise à, à ses équipes on va se battre pour le maintien du four et des emplois.